Pour procéder à ce réglage important, il faut cliquer sur Réglages, puis Permalien. Les adresses Internet de vos pages et articles ont des URL doivent être prises en compte dans votre référencement. En effet, si vos URL contiennent les mots-clés correspondant au thème de vos pages, alors vous avez « Bon ». Le réglage par défaut que je vous propose va intégrer le titre de vos pages et articles dans vos URL, Permalien, ce qui est un bon départ. Pour cela, je vous propose de sélectionner l'option ⁇ Titre de la publication ⁇